Euh, donc je vais vous parler de ce que moi j'appelle le monstre RUM, ou plutôt les monstres RUM. Euh, c'est-à-dire que on va, on va commencer par définir ce que c'est euh, les, les données RUM, qu'est-ce que c'est donc euh, ma définition de ce sujet c'est que ça représente toutes les mesures de performance qu'on peut faire directement sur les utilisateurs, les visiteurs du site passivement, c'est-à-dire que ces personnes-là n'ont rien à faire pour nous transmettre ces informations, on peut les collecter directement euh, avec des API disponibles côté client et nous les envoyer côté serveur, où on va pouvoir les analyser donc ça couvre beaucoup d'API maintenant euh, par exemple navigation timing, resource timing sont les plus anciens et on peut se les envoyer par exemple en utilisant l'API Beacon qui garantit qu'on va les recevoir même si l'utilisateur ferme son navigateur ou ferme l'onglet en question donc euh, on a la possibilité de collecter énormément de données sur la performance réelle de vrais utilisateurs et le challenge dont je vais parler aujourd'hui c'est comment analyser ces données comment tirer des conclusions euh, de tout ce qu'on peut collecter euh, passivement Donc pour expliquer un petit peu de, des choses que les gens connaissent déjà euh, pour voir si c'est pertinent il y a certaines mesures qui sont pertinentes en rum, collectées directement sur les utilisateurs et d'autres qui le sont plutôt en synthétique Speed Index, actuellement quelque chose de très populaire c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement en synthétique parce que ça nécessite d'enregistrer la vidéo de ce qui se passe dans le navigateur, et après d'analyser la vidéo pour savoir la vitesse à laquelle les choses se sont affichées. C'est quelque chose qui ne sera jamais fait côté client, parce que ce serait juste trop gourmand en ressources, quand une personne utilise normalement son navigateur, d'en plus enregistrer et analyser une vidéo de ce qui se passe, pour pouvoir arriver à calculer le speed index. Il y a des mesures qui essayent de s'en rapprocher côté RUM, faire quelque chose dans la même philosophie, mais on ne pourra jamais le mesurer à l'identique sur les utilisateurs. Donc on a besoin de mesurer des choses plus légères, plus faciles, euh, qui sont peu coûteuses pour le navigateur. Donc Networking API par exemple, est une qui permet de savoir la qualité de connexion réelle euh, de l'utilisateur récemment. C'est à dire sur les 5-10 dernières minutes, s'ils avaient une bonne connectivité même quand ils étaient sur d'autres sites. Euh, donc ça on va pouvoir, là ça a plus d'intérêt en ROM parce que c'est des, des conditions réelles, on va savoir s'ils avaient une bonne connectivité, s'ils avaient des problèmes, s'ils étaient en 2G, etc. En synthétique, ça n'a pas d'intérêt parce qu'en synthétique, on, ce que je veux dire par synthétique, c'est des tests où on, on simule une navigation d'un utilisateur sur nos propres serveurs. Donc si on simule, on contrôle la connexion, on n'a pas ce, ces conditions réelles de vrais problèmes que les gens peuvent avoir, ils captaient mal, ils étaient dans le métro, ou ils étaient en endroit où ça ne captait pas bien, etc. Donc euh, Network API, c'est plus quelque chose qui a du sens en rum. Pour les autres, Navigation Timing, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant dans les deux. C'est-à-dire, navigation timing, c'est surtout tout ce qui représente les mesures du temps que la page a mis à se construire, à s'afficher initialement. Donc ça, on peut le mesurer sur les vrais utilisateurs, et on peut aussi se dire, par exemple, je vois que mes vrais utilisateurs dans, dans le monde, ils ont cette moyenne de, de temps d'affichage de page. Donc je vais régler mes tests synthétiques pour être euh, avoir une connectivité similaire. Donc je vais pouvoir me rapprocher de la réalité de mes vrais utilisateurs avec ces mesures qui m'indiquent, en moyenne, les gens y mettent, je sais pas, une seconde à afficher la page. Donc je peux essayer d'appliquer de, de, la, la même chose sur data synthétique et avoir un peu un type de comparaison entre les deux. Pareil pour Paint Timing qui est euh, First Paint, First Contentful Paint, etc. Qui peut être pertinent dans les deux cas. Depuis récemment, il euh, y a de nouvelles fonctionnalités qui permettent de faire du RAM un peu plus sur mesure. Donc euh, Element Timing qui est en cours de développement, qui a été testé récemment dans Chrome, ça arrive très bientôt, qui permettra de mesurer un élément DOM particulier sur la page. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je veux savoir quand le logo de mon site s'est affiché, quand ce paragraphe de texte très important sur la page s'est affiché, etc. Donc là on rentre vraiment dans quelque chose qui peut être fait spécifiquement pour votre site. Si vous avez par exemple un site d'e-commerce, avec un bouton qui a une action hyper importante, vous voulez que les gens voient ce bouton rapidement, parce que c'est l'action que vous voulez qu'ils fassent, vous pourrez mesurer exactement quand ce bouton est apparu à l'écran. Et pas autre chose, parce qu'actuellement, avec Paint Timing, ça vous dit que quelque chose s'est affiché à l'écran, vous ne savez pas quoi. Donc ça permet d'avoir un peu plus de visibilité sur ce qui s'est vraiment passé pour l'utilisateur qui peut être différent entre un chargement et un autre. Des fois, ça peut être le logo qui apparaît en premier, des fois le bouton. Vous pouvez savoir tout ça grâce à Element Timing. Enfin, vous pourrez bientôt. Et nous, on a fait quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que quand on regardait, euh, déjà on a beaucoup de mal à savoir quel type d'appareil iOS les gens utilisent. Parce que sur euh, iOS, Apple a décidé de, de ne pas révéler quel est le modèle que les gens utilisent dans User Agent. Donc vous savez que c'est un appareil iOS, mais vous ne savez pas si c'est un iPhone 4 ou un iPhone 11. Donc ça peut avoir vraiment des implications importantes sur la performance de l'appareil. Donc on a voulu en savoir plus. Donc la façon dont c'est pris, c'est qu'on a fait un, une sorte de micro-benchmark où on mesure la puissance de calcul de l'appareil au moment où les gens utilisent Wikipédia. C'est sur un échantillon. Hein, toutes les mesures dont je vous parle, c'est un, un visiteur euh, tous les 1000. Donc voilà, c'est donc euh, un petit échantillonnage on regarde de temps en temps qui est la puissance de calcul disponible sur l'appareil. Et on s'est rendu compte que pour un, pour un modèle donné de téléphone par exemple, il y a des variations énormes. C'est-à-dire que si deux personnes ont le même téléphone Android, ils vont avoir une puissance de calcul disponible qui peut être du simple au double entre un appareil et un autre. Donc ça veut dire que ça a un impact important sur la performance pour ces gens-là. L'explication courante, c'est le niveau de batterie. C'est-à-dire que quand votre téléphone commence à avoir peu de batterie, il ralentit. Et ça, ça a un impact vraiment très important sur l'expérience utilisateur et donc vous avez des visiteurs qui viennent chez vous, leur téléphone il est quasiment à plat, le téléphone il est en mode survie, il, il, il essaie de consommer le moins d'électricité possible, donc il a moins de puissance de calcul, donc la performance quand les gens rendent visite à votre site est impactée. Et donc c'est important de savoir cette information parce qu'on euh, n'a pas forcément le même genre de visiteurs d'un site à l'autre. Donc vous pouvez avoir l'impression peut-être des fois que votre performance elle se dégrade, mais peut-être que vous avez plus de, de gens qui ont des appareils moins puissants, qui rendent visite à votre site, parce que ça a vraiment une corrélation très forte entre les capacités de l'appareil et la performance mesurée réellement. C'est aussi un domaine en constante évolution, les mesures RUM, il y a tout le temps des nouvelles choses, donc je vais vous parler un petit peu de, de choses qui sont à l'horizon, soit qui viennent de sortir, soit qui vont sortir bientôt. Par exemple, une nouvelle API qui est en train de développer, euh, celles-là sont surtout développées par Google au sein du W3C, donc c'est l'API Layout Stability, donc qu -ce que, que fait cette nouvelle API Elle permet de mesurer quand du contenu à l'écran saute. -à vous avez sûrement déjà eu cette expérience, une page commence à charger, des choses s'affichent à l'écran, et puis il y a des choses au-dessus des autres qui apparaissent plus tard et qui poussent le contenu, ça bouge, on a l'impression que ce n'est pas encore fini, alors que ça se trouve, la page est techniquement chargée, mais il y a des choses qui continuent de bouger à l'écran. Donc ça donne, on, on sait qu'il n'y a pas une certaine classe d'utilisateurs qui va attendre que ça arrête de bouger avant de faire quoi que ce soit donc même si vous avez, techniquement, les données ont été transmises à votre site si vous avez encore du javascript qui insère des choses à l'écran, qui fait bouger les choses il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont attendre que ça se termine avant de faire quoi que ce soit donc ça a un impact sur la performance qui était vraiment difficile à mesurer avant parce que ça a à voir avec le, la réalité de ce qui se passe vraiment au niveau de l'affichage, au niveau de l'ordre des différentes choses donc on a participé à un origin trial, donc ça c'est quelque chose que Chrome fait depuis quelques années où ils permettent d'essayer donc si, on, si on, on gère un site et qu'on a envie d'essayer des fonctionnalités des nouvelles API avant qu'elles soient vraiment disponibles, on peut s'inscrire à un origin trial, on, on sert un en-tête euh, quand on répond aux requêtes euh, avec notre site, et ça active en fait des fonctionnalités dans le navigateur de l'utilisateur qui sont normalement endormies ou qui ne seraient que dans la version euh, développement du navigateur. Mais ça le fait pour les gens qui utilisent le navigateur normal. Ça permet en fait de tester des fonctions expérimentales avant qu'elles soient vraiment disponibles pour tout le monde. Donc on l'a essayé, on a découvert qu'il y avait des problèmes dans la version d'essai de cette API qu'on a fait résoudre, et là maintenant on arrive avec ça, en tout cas pendant la période d'essai qui a eu lieu, on a découvert vraiment des, des vrais bugs qu'on avait euh, sur certaines pages dont, dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Dans le même ordre d'idée, dans ces nouvelles API qui explorent des nouveaux aspects de la performance qui ne sont pas juste le rendu initial de la page on a Event Timing. Alors Event Timing là le but c'est une fois que la personne interagit avec votre page, c'est-à-dire que la page s'est chargée, les gens veulent faire quelque chose sur le site, ils veulent cliquer quelque part, il y a une action qui est, qui est, qui est faite. En, comme euh, JavaScript est monophile au niveau de l'exécution, euh, quand un site est mal réalisé, c'est courant euh, d'avoir du code bloquant, c'est-à-dire que la personne va cliquer sur quelque chose par exemple, et le navigateur va tout simplement se geler pendant quelques millisecondes, parfois un peu trop, et donc c'est ça qu'Event Timing vient mesurer, c'est quand le code applicatif dont on est responsable en tant que développeur prend trop de temps à gérer un événement utilisateur et gèle le navigateur. Donc c'est vraiment une expérience frustrante, c'est-à-dire que vous essayez d'utiliser quelque chose sur le site, vous avez cette sensation de, d'un coup le navigateur ne répond plus pendant une fraction de seconde et clairement ça contribue à avoir un impact négatif sur la perception que les gens ont de la performance de votre site. C'est-à-dire que même si vous aviez été bon sur le rendu initial de la page, votre site s'affichait vite. Si après, à chaque fois que les gens essayent d'utiliser quelque chose sur votre site, un bouton, un menu, quelque chose, ça a toujours cette sensation de d'être dans <rire> quelque chose de mou qui ne répond pas, euh, ils ne vont peut-être pas vous dire à la fin que votre site il est performant. Donc vous, vous êtes peut-être passé trop de temps à optimiser le rendu initial, alors qu'en fait, après, ben, les gens ils utilisent vraiment le site, ils ne s'arrêtent pas juste à l'affichage du début, ils font de l'interactivité, donc ça, ça permet de mesurer un petit peu la performance de l'interactivité. Donc, euh, donc là aussi, on a trouvé, euh, euh, on a trouvé un, un vrai problème qu'on avait sur notre site mobile. Où on, par défaut, les, quand vous utilisez Wikipédia sur, sur la version mobile, euh, les différentes euh, sections d'un article sont euh, fermées. Et vous devez appuyer pour ouvrir, pour voir euh, tel, tel chapitre, on va dire, sur tel sujet. Et en fait, on a découvert que dans le, notre code client, il y avait une fonction javascript un peu gourmande, au moment où vous appuyez pour ouvrir les sections, c'était une cause fréquente, on s'est rendu compte que dans 61% des cas quand les gens essayaient d'ouvrir les sections des articles, quand même la fonction un peu de base quand on arrive sur la version mobile du site, euh, ça prenait plus de, de 20 millisecondes donc ça veut dire qu'on commence à perdre des, euh, des images quand on parle de 60 images par seconde, quand quelque chose prend plus de 20 millisecondes on a perdu une image, donc les gens ont pu visuellement voir qu'il y a eu euh, un petit ralentissement et dans certains cas, on a même vu plus de 250 millisecondes donc là ça commence à être vraiment très visible, les gens sentent que ils ont appuyé et puis il y a quelque chose qui a coincé et puis après ça s'est ouvert sachant que les données sont déjà là on a déjà chargé la page complètement c'est caché avec un display non et puis après juste au moment de l'ouvrir ça rame parce que il y avait un, du code javascript qu'on ne devrait pas faire euh, qui a lieu à ce moment là donc element timing ça permet de capturer ça j'en ai parlé un petit peu avant element timing donc là on rentre vraiment dans le sur-mesure donc on a essayé ça sur euh, la première image qu'il y a dans l'article on regarde le contenu de l'article, on essaie de mesurer quand est-ce que la première image de l'article s'affiche. Et on s'est rendu compte qu'effectivement on avait un score différent de First Paint, qui est le classique que beaucoup de gens utilisent, dans 25% des cas. Donc ça veut dire que ça nous apporte une nouvelle information. Avant, quand on avait accès à First Paint, on savait que quelque chose s'affichait à l'écran, mais on était capable de dire à quel moment les gens ont vraiment pu voir l'image. Souvent, si les gens vont voir la biographie de quelqu'un sur Wikipédia, ben, ils ont un peu envie de voir à quoi ressemble cette personne. Donc c'est quand même très important d'avoir l'image qui s'affiche rapidement. On pouvait savoir que cette image était présente dans le DOM, qu'elle était chargée, mais après le navigateur lui prend ses propres décisions sur quand est-ce qu'il décide d'afficher le contenu qu'il a. cest que classiquement, vous pouvez mesurer, bon, vous savez, tiens, le navigateur il peut me dire il a téléchargé l'image, mais il ne vous dit pas quand il a décidé de prendre ça et puis d'autres choses qu'il a aussi collectées, vraiment de les rendre à l'écran de les afficher à l'utilisateur. Donc Element Timing, c'est vraiment le premier standard qui se concentre sur le fait de savoir vraiment quand la chose apparaît à l'écran. Donc on s'éloigne de la mécanique interne du navigateur qui peut me dire ah ben je l'ai dans mon DOM, mais je ne sais pas quand est-ce que ton DOM as décidé d'afficher à l'écran, à vraiment être proche de ce que l'utilisateur voit, on peut savoir que c'est le moment où ça s'affichait réellement. Alors cela dit, euh, il y a eu beaucoup de discussions avec Apple qui ont une difficulté par rapport à ça, ils vont avoir du mal à faire Element Timing de la même manière que Chrome, parce que sur euh, iOS, ils ont séparé le navigateur du système de rendu, il n'y a pas de communication entre les deux, donc en gros le navigateur sait qu'il veut, il veut afficher quelque chose il envoie un autre système qui en est responsable, donc malheureusement c'est possible que sur Safari euh, on ne voit pas Element Timing, ou en tout cas ce sera une estimation d'affichage qui sera beaucoup plus euh, euh, on va dire hasardeuse que, que sur Chrome, qui peut savoir vraiment quand les choses se sont affichées à l'écran donc tout ça c'est intéressant, on peut faire plein de choses, on peut mesurer plein de choses donc, vous pouvez me dire où est le problème C'est vraiment... Cool d'avoir toutes ces API, on peut mesurer énormément de choses sur les visiteurs de nos sites. Donc, j'ai essayé d'expliquer un petit peu où sont vraiment les difficultés qu'on peut rencontrer avec ça. Donc, nous, on, on collecte tout ça nous-mêmes. On n'utilise que de l'open source, on héberge tout nous-mêmes. Donc, on n'utilise pas de services tiers pour faire ça pour nous. Donc, je vous ai expliqué le point de vue de quelqu'un qui doit s'occuper de tout. Vraiment, avoir le code, on écrit nous-mêmes, le code JavaScript qui collecte ces informations sur les utilisateurs, on les stocke nous-mêmes, etc. Donc, de A à Z, c'est nous qui gérons l'infrastructure alors que souvent c'est que vous pouvez utiliser des fournisseurs pour collecter des données ROM pour vous, mais j'y viendrai un petit peu après donc le problème c'est que les données brutes qui sont renvoyées par les navigateurs qu'on peut mesurer, elles sont extrêmement bruyantes c'est très organique, il y a des variations énormes c'est à dire que même si on suivait un utilisateur particulier on se rendait compte qu'il y a des variations gigantesques entre un affichage de page et une autre et aussi on reçoit un petit peu n'importe quoi parce que les navigateurs eux ils ont des bugs aussi il peut se passer plein de choses sur le chemin, les données entre, entre le client et nous. Par exemple, c'est un exemple réel que j'ai trouvé, le, le plus récent que j'ai trouvé, qui était vraiment extrême. On a un navigateur qui nous a dit qu'il a mis 49 ans à afficher une page. Voilà. Ça c'est vraiment typique, on reçoit beaucoup de, de données comme ça. Donc c'est vraiment très important de savoir que c'est quelque chose de très bruyant, de peu fiable dans l'ensemble. Enfin, il y a des extrêmes un peu bizarres, donc il faut vraiment nettoyer tout ça pour, pour pouvoir un peu tirer les, les choses au clair. C'est aussi très difficile de faire ça sans jamais se planter de notre point de vue. Donc on a une infrastructure assez, on a beaucoup de, de couches, on va dire, entre le, le client, le navigateur, et puis euh, le stockage et le rendu des, des, des mesures. Et puis ben, des fois on a des problèmes, alors ça peut être, euh, par exemple, il y a eu une mise à jour d'un navigateur, et le code qu'on avait écrit pour mesurer cette API, ça arrête de fonctionner et on se rend compte trop tard donc on a perdu quelques jours sur cette nouvelle version de navigateur on n'a pas eu les données donc on a un creux, voilà, on a un trou, on ne sait pas ce qui s'est passé donc là c'est l'exemple le plus récent, on a eu une panne euh, au mois de mars où on a perdu deux jours de données je ne sais plus pourquoi mais enfin voilà c'est des choses qui arrivent euh, c'est quand même une machinerie complexe pour collecter tout ça alors c'est là que vous pouvez vous dire mais je vais aller voir chez un fournisseur, ils font ça pour moi comme ça je n'aurai pas à m'en soucier mais des pannes aussi arrivent chez les fournisseurs donc il faut s'habituer au fait que euh, ça va être très difficile d'avoir une donnée ininterrompue, d'avoir toujours tout et jamais de panne, et jamais, de, jamais de pause dans, dans les données. Donc ça ça devient important quand, euh, par exemple, vous voulez comparer d'une année sur l'autre. Si je veux comparer l'année prochaine, le 15 mars, euh, je suis un petit peu coincé là, parce que je n'ai pas les données de l'année dernière. Donc c'est vrai que comme il y a beaucoup de variations avec le temps, c'est-à-dire qu'en fonction du trafic, on a peut-être plus de trafic la semaine, moins le week-end, etc. C'est toujours très utile de pouvoir comparer euh, à la semaine précédente, à l'année précédente, etc. Donc quand vous avez des creux dans les données, vous perdez en visibilité, ou vous avez du mal à savoir si vous avez une situation qui a eu lieu euh, la semaine d'après ou l'année d'après si c'était comparable à, à, à avant. Donc ça peut aussi être compliqué d'isoler un changement et de savoir comment ça affecte la performance. C'est un exemple réel de cette semaine, donc on a eu une annonce à, un collègue de mon équipe qui a optimisé euh, le javascript qu'on a en tête donc euh, qui bloque le rendu, euh, qui en a réduit la taille énormément euh, pendant l'année passée, et il y a eu une dernière, euh, gros, un dernier gros gain qui a été lancé le 16 septembre on voit le, donc, le, le graphique du haut, c'est la taille en javascript euh, qui est en tête de la page euh, qu'on est obligé d'avoir parce que c'est en fait un petit peu si l'annuaire de tout ce qui se passe euh, en termes de javascript sur le reste de la page qu'on charge euh, de façon asynchrone plus tard. Et donc il a réussi à en réduire la taille. Donc On sait, euh, de façon, enfin, en se basant sur la façon dont le navigateur fonctionne, c'est certain que c'est une optimisation de performance. C'est-à-dire qu'on a moins de données envoyées au client, c'est traité plus vite, donc la page devrait s'afficher plus rapidement. Le problème, c'est qu'on a plus d'une centaine de développeurs qui travaillent sur Wikipédia, et on lance une nouvelle version toutes les semaines. Donc manque de chance, c'est le graphique du dessous. En même temps, dans les centaines de modifications qui ont été déployées, quelqu'un a fait une bourde, et la performance a empiré en même temps qu'on avait cette amélioration. Et donc maintenant on ne peut plus savoir euh, cette amélioration, quel impact elle avait vraiment, parce qu'elle a été noyée dans un autre problème. Donc ça c'est quelque chose de typique, c'est que si vous avez vraiment un site qui est très actif, qui a beaucoup de gens qui travaillent dessus, euh, vous n'allez pas pouvoir lancer chaque modification individuellement. Vous allez souvent avoir des choses, même si vous le faites individuellement, elles vont être rapprochées dans le temps, et donc du coup ça va être vraiment difficile de savoir à quel moment euh, l'optimisation a été lancée et pas le reste donc là évidemment ça peut s'améliorer si vous avez une cadence de déploiement qui est plus importante que la nôtre parce qu'une fois par semaine c'est pas génial, on aimerait que ce soit plus, donc on y travaille mais même si vous aviez, ne serait-ce qu'une fois par jour, vous avez divisé le problème par 7 mais si vous avez énormément de développeurs, on en revient toujours au même, on fait toujours une question de combien de personnes qui modifient votre code, qui déploient les choses et ça devient vraiment difficile de, de pouvoir isoler en, en, en termes de ROM, d'isoler de, les choses, à moins vraiment dans l'idéal il faudrait arriver à lancer l'optimisation toute seule, peut-être sur une partie des utilisateurs, mesurer ça, etc. Donc c'est quand même beaucoup d'efforts pour être certain que la chose qu'on a essayé d'améliorer a été améliorée. En l'occurrence, de toute façon, euh, même si on a la certitude que ça a amélioré, il y a autre chose qu'on doit chercher. Euh, on doit essayer de découvrir euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été lancé qui a, qui a eu un impact négatif. Après, il y a autre chose qui est intéressant de, de savoir, c'est que chaque site a un public différent même entre concurrents, en l'occurrence nous on n'est pas nos propres concurrents, mais si on regarde les différentes langues, parce que Wikipédia est disponible en, en plusieurs langues, et on peut voir que euh, la composition du public qui va sur chaque Wikipédia dans une langue différente peut être très différente. Donc là j'ai un exemple, donc c'est surtout les sites classiques, il y a juste la deuxième ligne qui est le site, le site mobile en espagnol, donc même si on regarde juste la part de marché de Firefox sur Wikipédia en espagnol et Wikipédia en français, ça va du simple au double. Ça, C'est vraiment important de le savoir, parce que Firefox, certes, implémente les mêmes API que les autres pour la mesure de performance, il peut y avoir des différentes implémentations, il peut aussi y avoir des différences de performance, même entre un navigateur et un autre, et donc il ne faut pas perdre de vue le fait que, si vous regardez les données globales, votre mix de public va être différent d'autres sites. Donc si vous regardez par exemple votre first paint médian pour tout votre site, et vous dire je vais me comparer à mon concurrent, peut-être qu'eux ils ont un public un peu différent, ils ont peut-être des ordinateurs plus performants euh, ou l'inverse, ce qui a un impact sur euh, les, les mesures euh, prises globalement. Donc là, si on, si, si on regarde Wikipédia dans son ensemble, on va avoir des résultats très différents si on regarde par langue. Alors on a aussi le, le score CPU, donc là c'est le benchmark dont je parlais, plus le score est petit, plus euh, l'appareil est puissant en termes de calcul, donc là aussi des grosses différences. Euh, on est sur un score de 133 pour, euh, pour les hispanophones, et sur le site anglophone à 90. Donc en moyenne, les gens qui accèdent à Wikipédia en anglais ont des appareils plus puissants. Et pareil pour la mémoire disponible, on voit qu'il y a des différences importantes, et vraiment les différences frappantes sont entre euh, le site classique et le site mobile. On voit vraiment qu'entre un ordinateur et un, un appareil mobile, les différences sont, sont gigantesques. Donc là aussi, euh, selon euh, votre activité, vous allez avoir un, un ratio de visiteurs qui sont sur des ordinateurs et sur des appareils mobiles qui vont être différents des autres. Donc vous vous êtes peut-être 50% de mobiles, votre concurrent il en a 60, donc regarder les statistiques dans son ensemble, ça peut être trompeur. On peut avoir l'impression qu'on est en avance sur les autres alors qu'en fait on a juste plus de gens qui utilisent des ordinateurs. Donc c'est plus rapide, donc on a une meilleure performance. Alors la composition aussi évolue avec le temps, c'est-à-dire que quand je vous parle de on a X% de, de de tel navigateur, ou on a tel score de CPU en, en, en moyenne, eh bien ça, ça change. Ça change au cours de la semaine. Vous voyez les tout petits pics. Si on zoome sur le graphique, c'est d'un jour à l'autre, la nuit, le jour, le week-end, la semaine. Eh bien ça change. Les gens au bureau, ils ont peut-être un peu plus d'indicateurs Microsoft, à la maison, un peu moins. Et donc, tout ça, ça fait qu'il faut, faut faire vraiment très attention en, en, au fait que si on regarde les choses globalement, euh, les, les ratios qui peuvent avoir vraiment un impact important, c'est-à-dire que si vous êtes au bureau, en, en moyenne, les gens ont peut-être des appareils moins performants que ce qu'ils ont à titre personnel et donc du coup vraiment ça, ça change la donne, et si on regarde, si on, si on dézoome trop, on peut rater le fait que ça change. Par exemple là on a, on a un creux au mois de décembre, et qu'est-ce qui se passe là le, Ça c'est le ratio entre les navigateurs, j'ai pas mis les noms mais euh, vous pouvez deviner. <rire> euh, et donc du coup on a un creux, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, donc ça c'était euh, une bourde de notre côté, on a trop mesuré, on a décidé d'augmenter les mesures qu'on faisait dans un pays en particulier. Et en fait on l'a trop fait, et ça ne devait pas impacter les, les mesures globales, mais ça l'a fait quand même. Et en gros si on mesure d'un coup, au lieu qu'on ait un visiteur sur 1000 globalement partout, on va dire ben, peut-être en, en Russie je mesure un visiteur sur 10 Mais en Russie par rapport au reste du monde, les gens ils ont une certaine qualité d'appareil, de connexion à internet, qui est différente. Et donc du coup ça, ça affecte notre score global, parce qu'on a changé en fait, accidentellement dans ce cas, mais ça peut être naturel, par exemple il y a un événement, dans l'actualité, donc on va avoir beaucoup plus de visiteurs qui viennent de quelque part pendant quelques jours parce qu'il y a un sujet vraiment brûlant qui fait que les gens vont aller voir sur Wikipédia et ça change vraiment les proportions et c'est on va dire c'est indirect, c'est-à-dire que c'est juste qu'on a, on a plus d'un certain type de public qui va venir à un moment donné alors on a fait une étude approfondie l'année dernière, on a publié un papier de recherche là-dessus je pourrais vous donner le, les références si vous voulez le lire euh, on a voulu savoir, toutes ces mesures RUM. Euh, il y en a vraiment beaucoup, j'en ai vraiment listé très peu dans la présentation, mais on peut mesurer une cinquantaine de choses différentes. Et on a voulu savoir, mais qu'est-ce qui est le plus important Parce qu'on peut mesurer tout ça, c'est bien beau, il y en a de plus en plus, de nouvelles API tout le temps, on peut mesurer plein de nouvelles choses. Mais, mais qu'est-ce qu est qui est le plus important dans tout ça qu'est-ce qu qui se rapproche le plus de, de ce qui intéresse les utilisateurs Et donc on a essayé de le demander directement. Donc ça, euh, j'ai regardé, ça c'est des données récentes, je les ai ressorties, donc on... En permanence, sur un échantillon encore plus faible de visiteurs de Wikipédia, on leur demande une fois que la page s'est affichée, est-ce qu'elle était rapide Oui, non, je ne sais pas. Plutôt On leur demande est-ce qu'elle était assez rapide Pour savoir si les gens sont satisfaits. Donc on prend ce, cette réponse binaire, oui, non, je ne sais pas, donc on garde juste le oui et le non. Et on essaye de voir le coefficient de corrélation entre la réponse des humains, qui nous ont dit oui, je pense que cette page s'est vite, et puis les mesures qu'on fait vraiment, c'est-à-dire qu'on peut sortir de ces API ROM. Et on voit que le coefficient de corrélation est vraiment extrêmement bas, c'est-à-dire qu'un coefficient de corrélation de personnes, si vous avez deux valeurs, donc deux séries de valeurs et que vous les comparez, si elles, sont, si elles ont une corrélation parfaite, le score est de 1. D'accord, donc là le maximum qu'on vise c'est 1, et on voit qu'on est à 0-0 quelque chose, donc on est vraiment, ça veut dire qu'avec juste les données ROM individuelles, on est très loin très très loin d'arriver à prédire la perception que les gens ont vraiment de la performance sur le site, parce que la corrélation est très très basse, donc il y en a certains où, en fait c'est le jeu du moins pire, c'est à dire que là on en est à choisir, finalement notre choix il s'est pas fait sur la meilleure euh, mesure mais c'est fait sur la moins pire, donc maintenant on a tendance à plus regarder par exemple Load Event End que First Paint, parce qu'on sait que euh, individuellement ça a une meilleure performance euh, de corrélation, on a aussi essayé de faire du machine learning là-dessus, euh, et donc euh, on a pris toutes les données RUM, on les a mises dans un modèle ensemble, et on a essayé de prédire l'avis des gens en les combinant toutes, et là non plus c'est pas fantastique. En gros, si vous tirez euh, à pile ou face, euh, votre, euh, ce qui s'appelle precision and recall, je ne me rappelle plus des, des termes en français, en gros la probabilité que vous voyez juste est de 0,5, ça vous tirez complètement au hasard. En ayant ces données, on arrive à prédire euh, l'avis des gens à 0,6. Sachant que, voilà, encore une fois, 1.0 c'est le maximum, Là, on arrive à, à prédire parfaitement ce que les gens pensent. Donc, euh, On est un peu mieux que tirer ou face, mais euh, c'est pas, pas génial. <rire> Donc il y, y a du boulot, je pense qu'il va falloir, euh, faut, il faut un petit peu repenser euh, tout ça dans, du point de vue d'utilisateur. Je pense qu'on a peut-être, notre avis hein, qu'on a formé euh, par rapport à cette expérience, c'est qu'on a peut-être un petit peu trop focalisé sur le début d'affichage de la page. Donc, si on regarde l'historique des API RAM qui ont commencé à apparaître, la première c'était Navigation Timing qui a évolué depuis, hein, toutes ces API ont eu des grosses mises à jour. Euh, donc on a eu ça, on a eu First Paint, euh, Google ils aiment bien euh, tous les Paints, alors ils en sortent tout le temps, euh, First Contentful Paint, Largest Contentful Paint, Meaningful Paint, il ouais, y en a plein. Et tout ça se passe vraiment au tout début, ils essayent de mesurer euh, voilà, cet affichage initial, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui apparaît à l'écran en premier. C'est très bien de le savoir. Mais j'ai l'impression que quand on regarde le temps que les gens passent sur une application ou sur un site, le temps d'affichage initial qui se compte maintenant souvent en centaines de millisecondes, il est très court par rapport à l'expérience utilisateur. Les gens continuent de du site après, et ça jusqu'à récemment, on mesurait très peu de choses sur ce qui se passait plus tard. Donc dans l'expérience qui suit, maintenant on commence à avoir de nouveaux travaux, donc on a long tasks. Donc long tasks, c'est quelque chose qui permet de savoir quand on a du code JavaScript qui tourne sans action utilisateur, pas forcément, ça peut être du code JavaScript que vous avez dans le fond. Euh, sur le fil principal, donc qui bloque euh, le rendu, qui sont un peu trop longues. Ça permet de savoir, où vous faites du travail euh, client un petit peu trop lourd, au point que vous avez impacté euh, la, à quel point votre site était fluide. Donc ça c'est intéressant, parce que c'est des choses qui peuvent arriver plus tard. Event timing, j'en ai parlé, ça viendra, c'est en cours de travail, et puis après il y a des choses qui peuvent être utiles pour les deux, mais si on regarde la façon dont les gens s'en servent vraiment, euh, ben, en général ils ont tendance à s'en servir pour mesurer encore une fois des choses avec le chargement initial de la page. Donc on a beau pouvoir rajouter des user timing un peu quand on veut, user timing ça permet de rajouter dans la, euh, la frise chronologique euh, qui est accessible euh, des choses à fois. on dit bon ben maintenant il euh, y a quelque chose qui, qui a eu lieu sur le site, je le marque, Et ça permet après de facilement le rapatrier de la même façon que le reste des données RUM. mais en pratique les gens s'en servent beaucoup pour mesurer le chargement initial de la page. Donc on pense qu'il y a une grosse zone d'ombre sur ce qui se passe après, il y a très peu de moyens de le mesurer, ou alors ça demande beaucoup de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, beaucoup d'API faciles où on peut juste rajouter des lignes de code et puis savoir si les gens ils ont une bonne expérience de performance après chargement initial. Donc on revient un petit peu à quelques conseils euh, qu'on a sur ce sujet, sur euh, la façon dont on traite ces problèmes. Alors c'est important d'avoir quand même une de ces mesures standards passe-partout comme référence, parce que ça permet de se comparer aux autres, donc si vous avez votre first pane vous pouvez regarder le first pane des voisins. Mais euh, moi, ce que je conseille vraiment aux gens, c'est de, de vous plonger dans la possibilité de faire des, des mesures vraiment spécifiques à votre site. Parce qu'au final, vous essayez d'optimiser une expérience utilisateur qui est différente des autres sites, vous visez quelque chose de particulier, vous aimeriez que les gens y fassent quelque chose ou qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent sur votre site. Donc, ça, ça, idéalement, il faudrait vraiment commencer à réfléchir du point de vue expérience utilisateur qu'est-ce qui est important pour la performance, qu'est-ce qui est important pour la fluidité, pour l'expérience utilisateur. C'est aussi, il faut mesurer des choses complètement différentes. Si vous avez tous les paints et qu'ils ont tous lieu à 2 millisecondes les uns des autres, vous n'allez pas avoir beaucoup d'informations nouvelles. C'est-à-dire que vous allez juste savoir, ah bon, bah, j'ai quelque chose à l'écran, maintenant j'ai le logo, maintenant j'ai ça. Et en fait, toutes ces choses-là, pour la plupart des utilisateurs, ça a lieu dans, dans un laps de temps de, de, de 30 millisecondes. Vous n'allez pas apprendre grand-chose de rajouter encore un nouveau type de paint dans vos mesures. Par contre, si vous rajoutez Layout Stability, là vous étudiez quelque chose que vous ne couvriez pas du tout avant. Donc là. Il faut se poser la question, il faut vraiment pousser plus loin, essayer de, de mesurer les choses qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres pour avoir vraiment une, une vision plus d'ensemble d'expérience utilisateur. Et aussi n'hésitez pas, j'encourage tout le monde euh, de faire le même genre d'études qu'on a fait parce qu'il y a vraiment trop peu de recherche dans ce domaine sur la perception de la performance. Euh, ce serait vraiment intéressant qu'il y ait plus de recherche avec les humains dedans. C'est-à-dire que demander aux gens vraiment ce qu'ils en pensent, soit des études en laboratoire, soit des études comme on a fait en demandant directement sur le site. Mais il y a vraiment, je trouve qu'il y a un manque énorme de recherche rigoureuse sur le lien entre ce qu'on peut mesurer et ce que les gens pensent vraiment. Donc je vous encourage à demander aussi aux utilisateurs. D'ailleurs pour nous c'est devenu une nouvelle mesure. C'est-à-dire que maintenant on a les mesures R, les mesures synthétiques et la mesure humaine. Donc c'est trois signaux complètement différents, d'ailleurs on a vu qu'il n'y a pas de corrélation. Donc, Ça permet de savoir maintenant quand on, on déploie un nouveau, une nouvelle chose, Peut-être que les données RUM sont impactées négativement, mais que la vie des gens est restée le même. Donc si ça se trouve, des fois, il y a des, des choses qui pourraient apparaître comme des urgences. On va voir, nous, notre résultat du, du sondage qui tourne en permanence. En fait, il continue de tourner depuis qu'on a fait notre étude. Et on se rend compte que, ben, en fait, non, les gens, ils n'ont pas senti. Ou à l'inverse, euh, les gens, on s'est rendu compte sur ces derniers mois que euh, sur, certes, sur, certaines, sur certaines langues, euh, on n'a pas vraiment changé grand chose sur le site. Mais euh, la vie des gens s'est améliorée. J'ai creusé un peu dedans et je me suis rendu compte que euh, sur ces langues-là, en fait, la puissance moyenne des appareils a beaucoup augmenté ces quatre derniers mois. Les gens ont mis à jour leurs appareils. Et donc peut-être l'explication, c'est que nous, on est resté constants, mais l'environnement s'est amélioré, les gens ont des appareils plus rapides, internet plus rapide, donc sont plus satisfaits de l'expérience. On a réussi à capturer l'amélioration de l'environnement, on va dire. Juste en n'empirant pas. Euh, donc filtrer les données brutes, hein, j'en ai parlé, il faut absolument filtrer ces données où il y a du n'importe quoi. On, on voit des, des mesures qui nous remontent où les gens ont, le navigateur nous dit qu'il a chargé la page en 0 milliseconde. Donc euh, apparemment il a une machine à voyager dans le temps, on va se téléporter, il peut être dans notre data center. Donc c'est juste pas possible. Donc il faut filtrer tout ça. La mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, c'est qu'évidemment il y a des aberrations comme ça qui sont faciles à filtrer, mais on peut se dire, mais peut-être qu'aussi dans les données qui ont l'air bonnes, il y a peut-être du mauvais. Donc, ça, on ne peut pas vraiment le savoir. C'est-à-dire que si ça tombe dans la, la tranche que vous avez décidé de garder, bien, il y a quand même des choses pas fiables, mais bon, on peut pas le savoir. On a deux gros problèmes, alors ça, vous pouvez vous dire, oh, j'ai un fournisseur qui mesure les ROM pour moi, et ils font ça pour moi, mais posez-leur la question, parce que ça on s'est rendu compte, on a deux gros soucis qu'on a découvert, euh, qui ont été réglés dans d'autres euh, produits open source comme Boomerang par exemple, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait des gros soucis sur la fiabilité, des mesures ROM, quand l'onglet que la personne utilise, donc surtout sur, euh, sur PC, euh, était caché à un moment donné de chargement initial de la page. Donc imaginez vous utilisez votre clic du milieu et vous ouvrez une page dans le fond vous n'allez pas la voir tout de suite et après vous allez sur cet onglet pour voir et en fait en faisant ça le navigateur il va endormir la page pendant cette période il va pas essayer de faire trop de choses, il en fait un petit peu mais pas trop parce qu'il n'est pas sûr que vous allez le voir cet onglet et au moment où l'onglet se réveille à ce moment là il déclenche le chargement initial de la page enfin il déclenche la partie qui manque qui vous l'affiche et donc ça, ça, ça, ça, ça donne des, des, des mesures vraiment euh, qui partent dans tous les sens, on s'est rendu compte que ça a énormément de bruit dans ce qu'on qu mesurait, donc maintenant on ne les mesure plus, ces pages, on ne mesure que les pages où l'utilisateur a ouvert le site, il l'a regardé depuis le début, jusqu'au moment où on arrive à la fin de la construction de la page. S'il est passé d'un onglet à l'autre, en fait le navigateur, comme il, il gère un petit peu ses ressources, il va endormir, réveiller, endormir, réveiller, et on se retrouve avec des mesures en fait, qui ne sont pas un problème de performance à notre niveau, c'est juste que l'utilisateur il a décidé d'endormir notre site à certains moments du début du chargement de la page donc ça, ça donne une impression de mauvaise performance alors qu'en fait l'exécution était mise en pause n'était pas de notre faute c'est juste l'utilisateur a décidé de mettre ce site de côté et d'y revenir plus tard de la même manière on a, on a vu donc à moindre mesure des soucis avec les rafraîchissements pareil quand la page se rafraîchit les navigateurs n'ont pas très bien géré ce qui se passe dans ces api là c'est à dire qu'encore une fois ça donne des mauvais résultat, donc le mieux c'est d'utiliser ces API, PageDVT et puis euh, Navigation Timing pour juste enlever ces scénarios et se contenter de mesurer des, des scénarios de navigation classique. Il faut remettre en doute sa chaîne d'approvisionnement, si vous la gérez vous-même allez vérifier régulièrement que tout fonctionne bien, si vous utilisez un fournisseur demandez-leur de rendre des comptes là-dessus parce que ça par exemple c'est le chemin que prennent les données pour nous donc dans notre cas on a dû l'implémenter nous-mêmes, ça donne ça. Donc le client navigateur, déjà qui vient de plein de navigateurs différents, donc encore une fois avec des implémentations différentes, ça traverse internet, ça va jusqu'à ce que notre répartisseur de charge, etc. Ça traverse toutes ces couches, pour finalement être stocké et visualisé. À n'importe quelle de ces étapes, il peut y avoir de la perte, c'est-à-dire des, des mesures qui à la base étaient vraiment prises sur notre client, sur notre utilisateur, mais qui n'est jamais remonté jusqu'à nous. Donc là aussi il faut se dire, il y a un exemple classique de YouTube qui s'est rendu compte qu'une fois ils ont amélioré la performance de leur site, et d'un coup, leur, euh, leur performance ROM a baissé. Ils savaient, ils étaient certains. On a rendu notre site plus rapide et d'un coup, globalement, euh, la moyenne est montée. C'est-à-dire que les gens mettaient plus de temps à afficher les pages. Et la raison, c'est qu'en fait, il y a toute une catégorie d'utilisateurs qui n'arrivaient pas à charger la page parce que leur Internet était trop mauvais. qui maintenant, ils y arrivaient. Donc, ils étaient à la limite du possible. C'est devenu possible, mais très lent. Donc, ça, ça, ça a eu cet effet pervers où, en fait, on a, on a pu enfin permettre à des gens d'utiliser le site qui avant ne pouvaient pas parce que leur internet était trop lent, mais maintenant leur internet est toujours lent, <rire> donc ça a un impact négatif sur la moyenne. Donc c'est ce genre de choses, typiquement à toutes ces étapes, il peut y avoir de la perte, il peut y avoir de la modification, il peut y avoir des, des valeurs extrêmes qui remontent ou qui ne remontent pas, etc. Donc il faut faire vraiment très attention, pas tirer de conclusions trop hâtives, nous en général notre réflexe quand on a un gros gros changement d'un coup, on, dit, euh, on voit la performance, elle, elle a empiré deux fois pire qu'avant, du jour au lendemain. Mais notre réflexe c'est plutôt d'aller voir ça d'abord avant d'aller euh, forcément faire une investigation c'est-à-dire que en général les plus, gros, euh, les plus grosses urgences qu'on a eues c'était un problème dans la chaîne d'approvisionnement c'est-à-dire que c'était un effet tellement énorme qui était impossible on pouvait pas dire du jour au lendemain tout le monde a une performance deux fois pire qu'avant avant, avant d'avoir fait une bourde extraordinaire et en fait on s'est rendu compte que c'était un problème à une de ces étapes et que euh, voilà on a résolu ça de notre côté donc voilà il faut être méfiant euh, souvent euh, le problème peut venir de nous euh, zoomer dézoomer alors ça aussi c'est un peu le problème de la tête dans le guidon, c'est-à-dire que vous, mettez vos, vous créez vos alertes de performance, vos dashboards, vous regardez certaines choses, mais vous les regardez à une certaine taille de zoom on va dire. Par exemple, je peux voir ça, ça c'est encore un exemple récent, la ligne verte c'est actuelle, donc plus haut, donc plus lent, quelque chose qui prend plus de temps, et la ligne orange c'est la semaine d'avant. Donc là je vois ça, je me dis, oh là là, on a perdu 100 millisecondes sur, sur le temps de chargement de la page en entier. Donc urgence, branle-bas le combat, vite, il faut trouver euh, qu'est-ce qu'on a, qu qu a foiré pour trouver la source de ça et le régler. Mais, donc ça, ça peut être une réaction euh, normale, surtout si vous avez mis des alertes qui vous disent euh, si ça augmente de temps, de pourcent, il faut faire quelque chose. Mais si on dézoome sur l'année, on se rend compte qu'en fait, ben, c'est plutôt du bruit. C'est-à-dire que si on regarde l'évolution depuis le début de l'année, on était à plus de deux secondes, on est vraiment dans on est dans l'écart dans qui correspond à cette vague qui est peut-être euh, par semaine ou mensuelle, etc. Donc il faut, faire, faut vraiment penser à prendre du recul sur les données, vraiment littéralement, <rire> et de se rendre compte si euh, ce qui pourrait paraître comme une urgence, c'est peut-être juste quelque chose d'organique, une évolution qui peut être euh, naturelle. Alors, euh, ça peut être intéressant de regarder aussi les données sous des angles différents, euh, on peut avoir des surprises par exemple, ça c'est un, un exemple concret qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines vous était entendu dans les informations que Wikipédia a été attaquée par quelqu'un qui avait un botnet et qui avait visiblement du temps à perdre. Euh, donc on a été attaqué pendant une soirée, donc on, alors, on peut imaginer que souvent les gens ils vont avoir le premier graphique, c'est-à-dire qu'ils regardent le graphique de, donc dans ce cas-là ça pourrait être n'importe quelle mesure rum. Et de mon point de vue l'équipe performance, là je recevrai une alerte, c'est un truc qui me dit attention à la performance, il y a un gros souci, il y a un gros pic. Donc on est passé d'un temps médian de 1,8 secondes à 2 secondes en l'espace de quelques heures, donc il y a vraiment un gros problème. Et là je pourrais, tout est possible, peut-être que quelqu'un a déployé une nouvelle fonctionnalité, peut-être qu'il y a une panne sur internet, quelque chose. Et donc là le graphique intéressant à avoir, c'est là où on regarde les choses sous un angle différent, c'est celui du dessous où là c'est le nombre de, de rapports qu'on reçoit d'utilisateurs, c'est-à-dire que le nombre de fois qu'on a un visiteur qui nous envoie ces données de performance passivement comme ça. Et on se rend compte qu'il y a des gros creux à cette période-là. Donc ça typiquement c'est un problème de connectivité, c'est-à-dire que les gens n'ont pas pu nous envoyer leur rapport de performance. En l'occurrence le site était attaqué donc il y avait beaucoup de gens qui essaient d'aller sur Wikipédia qui n'y arrivaient pas. Donc ça on le voit dans un, visuellement, c'est évident, tout de suite on se rend compte que ben, les gens en fait ils essayaient de venir chez nous, ils n'y arrivaient pas et ceux qui y arrivaient avaient une performance plus lente. Mais l'explication vient tout de suite, on se dit, bon, il ben, y, y a un souci, bon, évidemment, on s'en était rendu compte autrement, hein. ce n'est pas comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on se faisait attaquer, mais c'est juste pour, euh, <rire> pour vous donner un exemple, voilà, c'est vraiment important de ne pas, pas avoir trop peu d'angles différents pour regarder les données, c'est vraiment important de, de regarder sous plein d'angles différents, par exemple, si l'angle que je choisis, c'est le pays, donc c'est toujours la même période, hein. en Italie, si je regarde, euh, peut-être que j'ai beaucoup de clients en Italie, beaucoup d'utilisateurs en Italie, Là, c'était vraiment très très net, très grave. Vraiment, on avait même des pics à 16 secondes. Donc, les gens qui ont mis 16 secondes à afficher la page, c'était vraiment extrêmement lent. Et pendant ce temps-là, bon, à part un pic qui était, en fait, c'était un, un test entre guillemets de la, de la personne qui nous attaquait pour prouver que c'était vraiment elle. Au Japon, ça allait. Mais la raison, c'est que, en fait, on a des, un CDN qu'on gère nous-mêmes. Donc, on a nos propres data centers dans plusieurs endroits du monde. Il en a attaqué un en particulier, qui était en Europe. Donc du coup, un impact en Europe, mais pas forcément le reste du monde. Alors que si on regarde le graphique global qu'on a vu sur la page d'avant, on pourrait se dire que c'est la catastrophe pour tout le monde en même temps. Mais là, l'urgence était plutôt de s'occuper du data center en Europe. C'est-à-dire que c'est encore une fois, si on ne regardait pas les choses sous des angles différents, on pourrait paniquer un peu trop vite et puis chercher une solution globale. alors qu'en fait, il fallait une solution ciblée. Observer par tranche, c'est vraiment important. Donc on peut se dire, bon... Quand on regarde globalement, on voit très bien que regarder les données globalement, ça apporte plein de problèmes. C'est saisonnier, ça dépend du mix qu'on a, etc. Donc on peut se dire, bon, on va, on va se trouver une solution. Au lieu de regarder globalement les données ROM qu'on reçoit, on va se fixer sur un profil particulier. On va dire, je mesure uniquement, ou plutôt, je, je, peut-être je mesure pour tout le monde, mais ce que je regarde, c'est l'expérience pour une certaine catégorie de visiteurs. Donc je pourrais dire que les gens qui se connectent depuis la France, qui ont peut-être un téléphone pas très performant, etc. Et donc en faisant ça, on élimine un petit peu de bruit environnemental. C'est-à-dire qu'on a plus problème de savoir combien de personnes qui viennent me voir en semaine qui sont sur safari et le week-end. Si on regarde que les gens qui sont sur safari tout le temps, euh, ça, ça reste constant. Donc on élimine du bruit environnemental pour avoir des données RUM qui sont un petit peu plus stables. Le problème c'est que quand on fait ça, du coup on mesure beaucoup moins. Parce qu'on ne garde qu'une partie. Et donc ça, et le fait d'avoir moins d'échantillons peut euh, provoquer plus de bruit. Donc ça c'est vraiment une solution qui est uniquement applicable si vous avez beaucoup de trafic. Si vous en avez très peu, ben c'est vraiment se tirer une balle dans le pied de faire ça parce que du coup euh, vous avez encore moins d'informations. Par exemple on pourrait se dire qu'un site marchand pourrait se dire bon c'est bien beau d'essayer de d'optimiser pour tout le monde mais moi ce qui m'intéresse c'est d'optimiser pour les gens qui achètent sur mon site et pas pour les gens qui viennent voir et qui n'achètent rien. Et là peut-être que vous verrez que votre mix d'utilisateurs, d'appareils, de navigateurs qu'ils utilisent peut être différent. Donc, ça peut être, d'un point de vue business, bon, ce n'est pas notre cas évidemment, mais nous on essaie d'optimiser pour tout le monde. Euh, mais voilà, il y a des choix peut-être à faire. Et quelque chose qui est assez récent, qui est euh, plutôt pour les sites qui ont une certaine quantité de trafic actuellement, mais ils essayent d'améliorer pour qu'il y ait de plus en plus de données euh, possibles, c'est qu'il y a certaines plateformes, Google en l'occurrence, je vais expliquer juste après, qui permettent enfin de se comparer objectivement avec des données RUM, donc des données réelles d'utilisateurs, de se comparer aux autres. C'est-à-dire que, par exemple, là j'ai comparé Wikipédia à autre chose. Autre chose étant euh, Google, le moteur de recherche. Donc pour nous c'est un peu une référence, on se dit, bon, Google, ils ont 30 000 ingénieurs, ou 60 000, nous on en a 100, on essaie de faire aussi bien. Donc euh, c'est intéressant de, de se comparer un petit peu à des gens qui ont des moyens énormes pour avoir une performance euh, fantastique, et de voir où on en est. Si on est dans un secteur concurrentiel, tout simplement regarder les concurrents. Et donc ça, c'est des données que Chrome mesure sur leurs utilisateurs pour tous les sites. C'est-à-dire que Google, ils aiment bien les données des gens, n'est-ce pas Donc euh, et euh, il collecte les données ROM, les vraies données de performance dont on parlait, qui viennent de ces API pour tout le monde, quand ils vont sur tous les sites, c'est uniquement pour les utilisateurs de Chrome qui, se sont, euh, qui ont utilisé la fonction où on, on se connecte sur son compte Google dans le navigateur vous voyez de quoi je parle, donc à partir du moment où vous faites ça, par défaut vous partagez ces données donc là on peut essayer de jouer au jeu de devinettes, savoir qui est qui donc je vais vous le dire, euh, les deux premières lignes, donc ça se regarde par ligne, hein, c'est deux scores First Contentful Paints, donc c'est quand il y a quelque chose avec du contenu qui s'affiche à l'écran et First Input Delay c'est quand l'utilisateur décide de faire quelque chose et là c'est le temps de réponse euh, du clic ou du scroll ou de l'action que la personne voulait faire. Donc euh, on a Google moteur de recherche en premier euh, pour euh, le site classique et nous juste en dessous donc on est, on est pas mal, on est, on, est, on est plus performant que euh, en First full Paint et en First Input Delay donc c'est intéressant de le savoir. Par contre on voit que sur le site mobile, là c'est les deux lignes d'après on est un peu à la ramasse par rapport à eux sur le First Contentful Paint euh, et on est mieux en force et delay mais on pourrait quand même faire mieux parce qu'on voit sur notre site classique on fait beaucoup mieux. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet un peu re, de, de mettre dans le contexte euh, un petit peu à quel point nous on s'en sort bien par rapport aux autres. Cela dit, on en revient toujours au problème du début, notre public est peut-être différent. Donc là aussi ça joue, euh, peut-être qu'on est euh, meilleur sur certaines choses parce qu'on a peut-être des utilisateurs qui ont des ordinateurs plus rapides ou des appareils plus récents. Il faut faire attention à ça aussi. Voilà, euh, donc euh, j'espère que j'ai pu un petit peu éclairer la situation, que je ne vous ai pas trop embrouillé avec trop d'informations. Euh, voilà, donc euh, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions Bonjour. juste Bonjour. Euh, pour avoir des notions sur comment vous avez fait les choses vous-même pour mettre en place les analytics avec les nouvelles API, ça passe par du web worker à, dès que possible sur une tranche donnée, un ratio données d'utilisateur ah, non, non, non, on mesure tout et après on filtre, c'est-à-dire que quand je vous parle de se focaliser sur certaines choses, on collecte euh, 0,1% de toutes les pages affichées. Donc euh, Wikipédia c'est 20 milliards de pages vues par mois, Alors, on en collecte 20 millions. Donc on a 20 millions de profils de, de visites. Après on décide des fois de faire de l'oversampling, c'est-à-dire que si on veut étudier un truc en particulier pendant une période, on va dire bon, là on veut étudier euh, euh, les utilisateurs qui viennent d'Espagne en particulier, ou les utilisateurs qui ont tel navigateur, à ce moment-là on va mesurer un peu plus pour avoir des données un peu moins bruyantes. Mais c'est occasionnel, c'est-à-dire qu'on va dire pendant une période donnée on va mesurer plus ce facteur-là. Donc au lieu d'en avoir un sur mille, on aura peut-être un sur 100 euh, sur les gens qui ont ces caractéristiques mais globalement on fait plutôt du filtrage après coup, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir assez de données globalement pour après se permettre de pouvoir... Parce que le problème qu'on peut avoir c'est qu'on ne peut pas vraiment prédire le tranchage qu'on a besoin de faire avant. C'est-à-dire que des fois on a eu des soucis, on s'est dit « ah ce serait bien si on pouvait regarder par pays » et pour cette donnée-là on ne pouvait pas. Et on n'a pas assez de données pour regarder ce pays-là en particulier par exemple. Donc il faut y penser en amont, se dire quelles sont les possibilités que je me donne pour pouvoir après regarder des tranches particulières plus tard. Si on ne mesure pas assez au départ, on ne pourra pas inventer des données qui n'existent pas en fait. C'est-à-dire qu'on va se retrouver un petit peu pris de court, on a un problème qui affecte une certaine catégorie d'utilisateurs, on n'en mesurait pas assez, un peu, des fois c'est un peu trop tard, on peut, on peut décider de n'en mesurer plus à ce moment-là, on n'aura pas l'historique. C'est que qu'il faut être vraiment prévoyant sur ce, ce point-là. Il faut toujours se donner les moyens de pouvoir après filtrer et regarder qu'une partie. Si on ne mesure pas assez au départ, après ce n'est pas possible après coup. Enfin, on n'a pas l'historique, quoi. D'accord. Et le, le ratio que mmh. tu disais avoir fait sur le, la, la capacité de calcul du device, oui. au final, comme tu disais que la batterie, ça influe, enfin qu'il y a tout un tas de facteurs indépendants de, de la capacité matérielle, oui. euh, c'est quelque chose qu'il faudrait faire tout le temps, au final. C'est la condition sine qua non à ce que vos. Oui. Votre bah justement ce... euh, j'essaie de convaincre. Je fais partie du working group du 3C qui définit les standards de performance, et euh, bah, j'essaie de convaincre les les personnes qui font les navigateurs, d'avoir des API qui nous permettent de savoir ça. Donc ça, c'est en cours de discussion. Cette semaine, euh, ils avez une réunion au Japon, on en, on en parlait, euh, de savoir comment est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations sur ça, sur le niveau de batterie, sur euh, l'état du CPU, du GPU, de, de la mémoire disponible, on a un petit peu, il y a certaines choses qu'on peut savoir, mais il y a, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait savoir automatiquement, qu'on n'ait pas besoin de faire son petit benchmark perso, comme j'ai fait, euh, qui finalement n'est pas efficace, parce qu'en plus, j'essaye je, de le faire très court, hein, et le, le micro-benchmark qui dure quelques centaines de millisecondes, mais clairement c'est du c du gâché, je fais un calcul qui ne sert à rien, juste pour savoir la vitesse du CPU, alors que le navigateur lui normalement devrait déjà le savoir, parce qu'il a exécuté des choses qu'il voulait vraiment exécuter, donc il devrait savoir à peu près la vitesse, les capacités de l'appareil à ce moment-là. Donc sans projet, je pense qu'à l'avenir, dans quelques années, on pourra savoir ça de façon efficace, sans avoir à fabriquer son, sa propre tambouille, pour savoir un peu une idée des capacités de, de, de, de, de, de, de, capacité de l'appareil à ce moment-là. D'accord. Dernière question, je lâche le micro. C'est Après, c'est le type de calcul maison que tu as mis en place pour déterminer le, la capacité de calcul. C'est une boucle qui fait rien. D'accord. Voilà. voilà. Juste pour être sûr que c'est du, du CPU. Bonjour, merci pour la présentation. Moi j'ai une petite question, j'étais euh, passionné par le, la dimension humaine dont tu parlais tout à l'heure. Euh, Au-delà de dire que vous n'avez pas réussi à constater une corrélation évidente, voire euh, pas du mm tout -hmm. évidente finalement entre les différentes mesures, est-ce que euh, dans le temps vous constatez euh, des signes positifs, des signaux positifs sur ces relevés humains, sur l'évolution de la performance Quand on dézoome, est-ce que vous arrivez par contre à faire de la corrélation sur le, le, le cumul des actions qui est entreprise et c'est son là. C'est difficile parce que le problème, c'est qu'on on essaie tout le temps d'améliorer plein de choses et on lance des choses limite chaque, chaque semaine. Donc quand on regarde l'évolution sur le long terme, certes, là, apparemment les avis s'améliorent. On mesure ça depuis un an et demi. Donc, mais la question, c'est qu'on sait pas si ça s'améliore parce que l'environnement s'améliore ou parce que nous, on a amélioré des choses qui ont un impact. Là, au long terme, c'est quasiment impossible de savoir, à moins d'avoir vraiment, je sais pas, du jour au lendemain, un truc miraculeux où on. On fait que le site est deux fois plus rapide qu'avant et là on pourrait peut-être voir un impact humain et savoir euh, si effectivement c'est ce lien entre les deux mais le problème c'est qu'on a déjà optimisé wikipédia à mort et on peut pas des, des gains comme ça euh, des gains merveilleux euh, ils sont derrière nous ils sont ils sont pas devant nous malheureusement peut-être qu'il y en aura avec des nouvelles technologies mais généralement c'est assez incrémental hein. là au stade d'optimisation on en est quand on a un gain de 2% c'est fantastique et ça arrive pas souvent euh, donc euh, voilà et malheureusement ça, ça tombe après dans les tranches de bruit donc on sait pas si euh, quand la vie s'est de 0,5%, est-ce que c'était nous ou pas Le gros challenge, et ça aussi j'essaye de un peu faire du lobbying au niveau des, des navigateurs, et Mozilla est intéressé par ça, on va sûrement travailler ensemble là-dessus, c'est d'arriver à séparer l'environnement de notre responsabilité. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on pourrait corriger les données RUM sur le long terme pour savoir quelle part était l'amélioration du réseau, l'amélioration de l'appareil, et nous Parce que le problème qui peut se passer, c'est si l'environnement s'améliore, et c'est le cas, hein, je peux vous dire que ça améliore très rapidement, d'une année à l'autre, vous voyez, euh, les gens ont des appareils plus rapides, d'internet plus rapide. Et vous, vous voyez que votre performance s'est un petit peu améliorée, peut-être améliorée d'un pour cent. Mais ça se trouve, vous êtes passé à côté de 10% d'amélioration, qui était possible parce que l'environnement est devenu bien meilleur. Vous ne l'avez pas capturé. Et vous, vous, vous félicitez, vous dites, regardez, super, euh, notre métrique, il a bougé dans le sens positif. Il aurait peut-être pu bouger encore plus. C'est là que c'est intéressant de se comparer aux autres, même si globalement, euh, en regardant régulièrement les autres gros, on va dire, ceux qui ont beaucoup de trafic, ils ont tendance à empirer avec le temps. Euh, donc eux non seulement ils ne capturent pas l'amélioration de l'environnement mais ils font des sites de plus en plus lourds avec de plus en plus de fonctionnalités, nous c'est pas vraiment notre, euh, notre objectif hein. on essaie justement de faire très attention à la performance quand on rajoute des fonctionnalités sur Wikipédia donc voilà, ça c'est une grosse problématique c'est qu'on peut avoir cette illusion d'amélioration ça se trouve même des fois on fait rien, ça s'améliore et c'est juste l'environnement qui s'améliore et pas vous voilà. donc ça aussi c'est un gros problème pour nous dans l'interprétation de, de, de tout ça euh, bonjour, j'ai une, euh, une question euh, en fait sur le même sujet, et euh, donc la très faible corrélation. En fait, je me demandais si c'est parce que votre site est déjà très très rapide et que les utilisateurs ne se rendent pas compte. Et est-ce que vous essayez de, faire, enfin de, en fait de capturer les pages qui sont peut-être les plus lentes ou une tranche d'utilisateurs qui, qui ont les plus lentes expériences pour voir si... On a regardé beaucoup de choses ouais. de, de ce genre là, alors euh, on a une théorie, euh, par exemple on a eu un truc très aberrant dans ces dans recherches, Oui, bon, une chose très logique, mais une chose très aberrante par exemple c'est que les personnes qui sont connectées sur le site sont plus contentes en moyenne de la performance. Et pour nous ce n'est pas logique parce qu'on a une limitation technique actuellement qui fait que si vous êtes connecté sur Wikipédia en tant qu'éditeur, au lieu d'aller dans votre, le data center le plus proche, le CDN qui est en Europe par exemple, vous allez forcément dans notre data center primaire aux états unis Donc on sait qu'il y a un impact latence énorme, surtout si vous êtes en Asie par exemple, en gros vous êtes puni en termes de performance si vous contribuez à Wikipédia et que vous vous connectez. C'est un gros problème qu'on veut régler depuis longtemps, c'est un très très gros challenge technique pour nous. Je ne vais pas partir dans les détails, mais en gros donc on sait, de façon objective, les gens qui sont connectés ils ont une performance qui est pire, mais ils sont plus contents. Donc ce qu'on aimerait faire comme étude plus tard pour un petit peu complémenter ce qu'on qu sait déjà, c'est vérifier si ce n'est pas un problème d'affinité au projet, c'est-à-dire que les gens ils nous aiment bien, donc ils ont une vision plus positive de nous, donc ils vont peut-être répondre euh, plus positivement à ce, à ce sondage sur la performance. Peut-être aussi un problème d'habitude, c'est-à-dire que la personne qui se connecte sur le site, elle vient très souvent, et donc elle a une certaine attente de Wikipédia qui est peut-être différente de quelqu'un qui vient occasionnellement et qui du coup n'a pas de référence. L'éditeur qui vient tous les jours, qui contribue tous les jours, il se dit Bah ouais, c'est bien, c'est comme d'habitude. Voilà. Il y a peut-être aussi un problème d'accoutumance. Peut-être qu'on peut avoir une performance qui n'est pas géniale, mais les gens s'y habituent et finalement leur avis va vers le positif parce qu'ils aiment bien le projet, ils aiment bien le site, ils viennent souvent. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait éclaircir dans, dans une autre étude. C'est pour ça que j'encourage d'autres sites à faire des études similaires, parce que ce serait vraiment intéressant d'avoir plus de. Enfin, sur des catégories de sites complètement différents, ce serait vraiment fascinant de voir ce que ça donne, quels ratios ils ont. Voilà, j'aimerais bien voir ça ailleurs. Justement, on a discuté un petit peu. Vite fait, avec euh, les gens de W3C, euh, je vais essayer de convaincre un navigateur de le faire euh, pour qu'on puisse voir ces données-là sur des sites totalement différents. C'est pas gagné, hein, mais on va commencer à en discuter. Euh, parce que avec, euh, faire une étude sur un site tout seul, on va pas trouver euh, la réponse à tout. Parce qu'en plus, on a un site très spécial, on n'a pas de publicité, on a un but non lucratif. Donc je pense que les gens euh, ils ont une certaine sympathie pour nous qu'ils n'ont pas forcément pour un, un site commercial. Donc il y a des choses, des informations qu'on tire en nous. Euh, Peut-être qu'il y aurait une plus grosse corrélation pour des sites plus compétitifs, effectivement. Ce serait intéressant de le voir. D'accord, merci. Merci beaucoup, Gilles. Je merci. vous propose qu'on aille déjeuner